Contrairement à certains de ses collègues qui ont eu tendance à banaliser les comportements méprisants et insupportables de la part du maire de Saint-Avold, Adil a eu le courage d'ouvrir ses yeux et nos oreilles. Il y a quelque temps, en acceptant le travail de directeur de cabinet proposé par le maire, Adil ne s'imaginait pas qu'il aurait besoin de mettre en œuvre d'autres compétences que celles ordonnées par son employeur. Vous recevez euh, des personnes euh, qui sont là, c'est surtout des chefs d'entreprise. Et on, on, avec du recul, on a l'impression après, en fait, que c'est eux qui font la pluie et le beau temps euh, sur la commune. En tout bien, tout honneur En tout bien, tout honneur, euh, non, pas vraiment. Le, le, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc je pense que si toutes ces personnes se retrouvent ici, euh, autour d'une table à discuter... Euh, et à, et à boire des coupes de champagne, c'est pour le fric tout simplement. Ça pourrait être pour créer de l'emploi puisque c'était une des promesses électorales Oui, ça reste des promesses. Lorsque vous voyez votre commune euh, qui commence à vendre des bâtiments, tiens, qui commence à vendre des terrains, des prix dérisoires, c'est toujours les mêmes personnes cachées sous différentes SCI, euh, qui récupère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous, vous doutez bien que c'est du donnant-donnant. Euh, le champagne, c'est matin, midi, soir, 9h, euh, champagne, euh, champagne, champagne. Champagne, whisky, champagne. Monsieur le maire Monsieur le maire et ses acolytes. Euh, qui c'est -ce qui paye Le contribuable. Et puis voilà, quand euh, à un moment donné, euh, vous avez un peu de, de, de dignité euh, et que vous retrouvez... Euh, à trafiquer des factures de restaurants. Pourquoi Parce que telle et telle personne n'était pas dans son agenda, n'était pas dans son planning. Et puis vous vous retrouvez avec des factures de 1200, 1300, 900 euros de restauration entre midi, matin, je veux dire tous les jours, quotidiennement. Les factures arrivent, le trésor public a besoin de, de, de connaître qui a participé à ces repas. Euh, qui a participé à ces repas, je le sais, parce que j'y étais des chefs d'entreprise, comme d'habitude, toujours les mêmes. Et puis à un moment donné, on vous dit euh, « Non, non, il ne faut pas mettre les noms là. Euh, donc tu regardes dans l'agenda, euh, telle et telle personne avait rendez-vous ce jour-là, ben, tu vas marquer son nom, qu'il ait mangé ou pas. Par mmh. contre, je ne veux pas voir apparaître les noms euh, de mes amis. Ça faisait partie de mon travail. Alors on me demandait, en gros, euh, de justifier euh, certaines factures, euh, de certains repas. Euh. Puis je sentais là que euh, c'était dangereux. Le montant, c'est toujours plus ou moins 1000 euros, parfois plus, quand c'était au Moulin d mais Sinon, c'était toujours autour de, de, de 500, 1000, 1200, 1400. Par mm -hmm. jour Par jour, bien sûr. Euh, les fleurs, c'est tous les jours. Tous les jours, on commande des fleurs. L'anniversaire à Tata, Suzanne, l'anniversaire à Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout, il faut que tu achètes des fleurs. Payé par Le contribuable. Le contribuable. Désormais, c'est à tous les contribuables de Saint-Avold d'ouvrir les yeux et d'agir pour redonner de la dignité à la ville en lui évitant de faire faillite. Certains demandent déjà la démission du maire André Wojciechowski.